Et tu crois que je t'ai pas vu Bah dis donc euh... L'autre, l'autre, mais même pas, elle le protège Même pas, elle le protège Même pas, juste en mode, ah oh non Ça cringe Je vais m'abîmer les doigts, oh non Sachant qu'il y en a un autre qui est là, hein. Oh là là Sérieux, j'ai pris le raccourci le plus nul vais pas avoir le temps, hein. C'est vraiment juste, j'aurais été... Giga salé. J'aurais été vraiment giga salé si... Euh... Ok, elle est passée par là. vu Comment ça va T'as l'air d'être... Euh... Assez balèze. Ah. Ouais, merci bien Ok, ça fait plaisir Petit dédard Bon, bah, pas de dédarde du coup Et l'autre va être aidé avant son sapé 2 ou comment ça se passe Comment ça se passe Même pas, attends si, mais faites quelque chose le pot est passant ah, ça fait plaisir. Mmh. Du coup... Passe à droite, passe à droite, passe à droite. Ah, oh, il calcule. Il y a quelqu'un qui attend à droite, là. Bon, on va pas faire ça. Pour l'instant c'est la panique ça fait plaisir <rire> Et eh ben du coup, bonjour. Oh Du burst, le burst, le burst, le burst. Palette, palette, palette. Trop tard la palette. Ça c'est moche. Bonjour Comment ça va Et quelqu'un pour la protéger la pauvre là Ou comment ça se passe mais non, on avait le burst. Et non Du coup, pas des larves. Alors, et de 1. Il qu'il y en a un qui est caché derrière. Ok, très bien. Non mais, il n'y en a aucun. Aucun qui se protège, c'est l'horreur. Wouah Monsieur Stella Merci pour les 5 subs offerts à la chaîne. Merci pour les 5 subs offerts à la communauté. Merci beaucoup. Tu régales. Est-ce qu'on peut faire une pluie de tout nu S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire une pluie de tout nu comme jamais Je t'ai vu. Euh, C'est fou. Moi, je veux de la pluie de tout nu tant... J'ai pas cité le nom des personnes qui, euh, qui sont concernées en un mot. C'est important. Merci monsieur Stella. Bah écoute, tes mori. Moris. Les Mori, je vais te les dédier. Tout nu comme jamais. Ah c'est compliqué hein pour eux. Pour... Ça va? Je crois qu'il s'est cogné, hein? Je suis tout nu avec un tablier. C'est faux, ton tablier, c'est un body paint. Bah, j'entends des bruits de pas bizarre Me, Bah quand même, Dwight Tu m'as pris pour un migorno, là Sans déconnale Là, je l'avais pas senti venir. Bah ouais Ça non plus, tu l'avais pas senti venir Ouais, c'est pour toi. C'est pour toi. la chaîne Non Oh Ah bah non oh. Mais t'es pas assez Ça me dégoûte Ça me dégoûte euh... J'étais sûr je pouvais te mourir Je m'auto-dégoûte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 Toi, t'as pas de mori. C'est pas très gentil, ça, hein Ça fait mal, hein Oh non, je vais de ça. Voilà. Elle part tout droit, elle s'en va Elle s'en aile Et le... Raps Voilà. Bah ben quand même Voilà Hello Voilà qui fait plaisir ah. Enfin... C'est proportion en gardée, bien sûr. Et je pense qu'il est parti ici. Le beau mmh. Ah bah voilà. Bonjour. Bonjour. Comment ah allez-vous Pas ouf comme Mori, et... bah c'est ton avis. Moi bah, je le trouve incroyable, beaucoup le trouvent incroyable. <rire> Fermez. Vous comment ils s'en fichent de leurs potes Bonjour. Comment tout le monde s'en fiche Il <rire> est tombé <rire> Oh, je m'as glissé, euh, un croc de marmotte euh... Mais <rire> Ok. Yes. Et toi Attends, y'en a, a, a un dans mon dos, là Oh, c'est une horreur ah, c'est vraiment la maison des horreurs. Là... Là, pour le coup, avec les moves de téléportation, de placard, de ceci, de cela... Tu es à l'intérieur, tu es poursuivi, mon gars euh, Ouais, du coup... Tu veux te sonner Bah écoute... Prends le temps de... de... Prends le temps. N'hésite pas. Voilà. C'est Spirit. Il à toi. C'est lequel qui était... Je euh... crois que c'est pas. Hein. New Killer, il est vraiment os Genre il est drôle comme, bah oui, il est marrant. Oui. Le plop, le plop garantit la fraîcheur. Non